avait avait c'est une mat toi nez mon ailleurs il y a un peu trop devant ma sœur que il me ma maman à qui Dieu trois armées. a Il y Il y a trois Il Il y a Lise, je n'ai qu'avec des roses, oui. Mais la vélodyat pas de rose. Oh, vous Monnaie de la vélodyat, pas d'un, pas pas tant de beiges, pas de blé, pas mieux en rose. Beaux beaux, trop hardbête. Le troll me rend là. quête, mon arah. Comme j'arrive à leur voir dis. Fusail en néole d'August Ramor. Évite Wargain leur mort. Agir leur Brindel et Nigine part dans la haine. Viking brow. Alors, Varzès, dommage, je puis plus qu'il dit, l'argent, c'est où Trop bête Mais... il la même chose, ça va trop marrant. m'a veut faire un quête, il fait ça. Il est trop... à trop bré, il a Et la pelle, c'est dis crédit, c'est marrant, de vacances. Y'a, je suis avec test Ah, je bébé, d'art tranquille c'est l'amour, c'est l'amour C'est l'amour, c'est l'amour C'est l'amour, c'est l'amour Pourquoi l'on va venir Vous en deux, Il y a trois. C'est un de vous il y a deux, Je suis au cours, mais... J'ai déjà de déjà? Ah ben Oh. oh! je suis je suis trop arbitre